mon quartier, il y a de tout. Pacheco, t'es quoi T'es hétéro ou t'es gay Je suis gay. T'es gay Et t'assumes être gay Oui. Et tu sors avec qui Avec tous les clames d'eau. <rire> <rire> ah, Je m'étifie. Hein? Mêtifier hein? je Mêtifier <rire> Je à Ah Recevoir de, de l'argent sans tu, moi Tu dis quoi? Mêtifier Mêti... Mêfiti Ah! Médifier, non, Méritif, Méritif, Méritif, ah, Mère, Non? Médifié. Méridif. Méridif. Méridifié. Méridifié. Ah, mer, mer <rires> What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you been go to mental free when these people talk too much, but this shit is slow motion, yeah. I feel like an astronaut This speech is my recital, I think it's very vital to back around, that's right on time. It's too too tu peux me dépanner de quoi Hein ah Non. <rire> oh oh oh <rire> euh, ah mon frère, je suis en Algérie. Ouais. <rire> je, suis, euh, je suis dans un village, un petit village à l'ancienne. Mm. C'est super beau, il fait 40 degrés, okay. et là je vais aller à la plage. Ok, et qu'est-ce que je vais faire à la plage Ah bah le problème c'est que... Regarde, <rire> je, je, je, je, je Attardé voulais, de vous... faire du non, jet non, non, non, non, je voulais faire du jet, ils m'ont dit non, du sport, ils mon m'ont dit non, dis du bateau, ils m'ont dit non, mon du gros bateau, ils m'ont dit non, du ski, ils m'ont <rire> dit non. Je crois que je vais rentrer tout à l'heure à Paris. <rire> A Il a tu l'as payé combien Ça là, presque 4 balles À la vie de ma mère, on boit comme ça Ah là là j'ai bu 40 centimes <rire> Ah ouais Alors, que... allora, on va où Au McDo Au McDo oh, oh, oh. Ah, Venez oh. comme vous êtes hein, ma foi <rire> L'avocat, faut je vous raconte. Il lui a dit c'est 800 euros. Il lui a dit c'est quoi le dernier prix <rire> Je crois que as Macron, hier tu nous as dit que on peut faire des courses à 10 km dans un chez nous, sauf que dans un de chez moi, 10 km c'est des champs. À part faire des courses dans des champs ou mettre de l'essence dans des champs, je sais pas trop comment faire là. J'ai acheté un halter pour muscler ceci. Vous allez suivre mes sessions de musculation avec moi. Allez, c'est parti. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Vous connaissez la rue Biscotte Euh, non, pas du tout. Vous êtes sûr Ouais, pourquoi Parce que vous êtes à croquer. Tenez pour vous. Italiano, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, la macina, o velocciau, per casa del papà va bene, ovviamente va bene. Italia, mi spicco, vi italiano, Kinder Bueno, Alpacino, Cappuccino, Leonardo Di Caprio, Prada, Versace, Valentino Rossi, Cristiano <cười��> Ronaldo, Juventus, Pirlo, oh, fu Tu penses que je vais te courir après Frère, je suis asthmatique, je peux même pas monter des escaliers. Accélère Accélère, wesh On accélère tout Bon, ok. Les écoles sont fermées pendant trois semaines. Mais rassurez-moi. Avec les enfants. Qu'est-ce que. Papi, voilà les petites boubous. Tu nous pèteras pas. C'est vous qui dites ça, bande de petites boubous. Tu nous pèteras pas. pas. Putain, avec le Covid, on peut même pas se marier, hein. putain, ça fait déjà deux fois que je repousse mon mariage, ma, ma femme, elle en a marre, hein, ma chérie Oui, En plus, faut qu'on se dépêche, parce que bientôt, euh... Le Covid... <rire> Je suis papi mounyanyo. Je Osama, papi mon <rire> mon hey, bravo. Oh. Oui. Tu fais quoi euh, Voilà. Tu... Comment ça, voilà Je n'ai qu'à te dire. Tu ah, fais quoi ouais. Le cycle. Non, ça ne s'appelle pas cycle, Osama. Encore Cycle, c'est en anglais, ça s'appelle vélo. Ah oui, oui, oui, d'accord. Vélo. Vélo, oui. Voilà. Voilà. Oh là là Qu'est-ce <rire> qu'il est, qu il, est là il y a rien Elle ma casse tête Oui Je crée aussi Attends, attends. Oula, mm. il a une play. Elle lui sert de chargeur. Il l'a mis sur son lit pour charger. <rire> T'as eu chaud aux fesses là Comment tu sais que j'ai eu chaud aux fesses T'as même pas mis le thermomètre dans le cul Chérie Quoi j'ai une question à te poser. Attends, je finis mon match. Non, tu poses ta manette et écoute-moi. Vas-y, pose-moi ta question encore. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si on ne serait plus ensemble <rire> Je ferais la fête, déjà. Mmh. Euh, je ferais des économies. C'est pas faux. <rire> euh, je rappellerais mon ex. Ça, ce serait pas mal, ouais. Ouais, <rire> pas mal, ouais. Mais sinon, non, il n'y a qu'un truc qui euh, ça m'emmerderait, c'est le ménage qui va me le faire Mais tu te fous de ma gueule <rire> ah Hey Attendez, vous êtes fort en gros En gros Ouais, moi je suis ça, Ah, enfin, un ah ouais, mais bêté, je suis C'est tout là. Bah. Bon, mais eu, mais tu ouais. <rire> Dis Siri, appelle mon homme. Lequel, le Lacoste TN ou celui qui roule en CIE2 Ou encore celui qui n'a même pas de voiture Ou celui qui t'a dit de payer ta part l'autre fois au resto ou encore celui qui te fait croire qu'il est célib alors qu'il a plein de go, pauvre idiote que tu es. <rires>